La préparation mentale et l'épanouissement personnel, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de haute Performance. J'accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition en éliminant la peur d'échouer. Donc maintenant, on va voir comment la préparation mentale et l'épanouissement personnel vont te faire encore parfait à un plus haut niveau. Mais avant cela, tu peux t'abonner en cliquant sur la petite cloche rouge juste en bas et mettre un pouce bleu si tu aimes ces vidéos. Et puis, il y a aussi plein de cadeaux dans la bio. Donc maintenant, comment la préparation mentale et l'épanouissement personnel vont t'aider à parfait Pour cela, je vais te prendre un exemple. Souvent, quand on est, on est sportif, on est sportif, on s'entraîne à fond parce qu'on a envie d'aller à haut niveau ou même les entrepreneurs, on, on est à fond dans notre truc parce qu'on veut aller à haut niveau et avoir nos résultats parce qu'on bah, paye le prix de l'entraînement quand même, on fait des sacrifices. Si bien que quand on n'a pas le résultat escompté, bah, on est frustré, on a peur d'échouer, on peut être déçu de nous-mêmes, des fois, on va se sentir coupable ou même impuissant face à, à certains objectifs, ce qui est bien que ça va jouer sur notre épanouissement. Et là, je vais donner l'exemple d'un jeune sportif que j'accompagne qui est déjà très haut niveau en tennis et on avait pris euh, son calendrier d'entraînement sur six mois on avait vu que concrètement il avait vraiment qu'un seul jour sur six mois de repos et ce qui est juste dingue en fait et quand je dis ça il ouais mais il faut que je m'entraîne faut que je m'entraîne ok mais est-ce que tu es heureux bah non et tes résultats est ce qu'ils sont là bah ils sont pas à la hauteur de mes espérances et du coup en fait on a simplement pris le temps de voir ce qui était réellement important pour lui dans la vie il fait mais tu sais pierre même le tennis en fait je sais même pas si aujourd'hui j'aime encore ça. Il fait, je fais ça un peu machinalement. Et donc, en lui posant quelques questions, on voit qu'il avait testé des choses, mais il n'y a rien qu'il avait testé où il était encore plus heureux que dans le tennis. Donc le tennis était important pour lui. Mais vu qu'il faisait que ça, il ne pouvait plus avoir d'éléments de comparaison entre est-ce que le tennis est réellement important pour moi par rapport à autre chose, ou alors... Est-ce que je fais ça machinalement Et donc, je lui dis, ok, qu'est-ce qui t'inspire il était ah, pas sûre pour regarder euh, en, en ligne comment euh, mettre euh, de l'argent dans la bourse. Ok, est-ce que ça t'inspire ça Oui, ah ouais, carrément, j'ai envie de me former sur ça. Et du coup, en commençant à diviser son temps entre et le tennis d'un côté et penser développer une autre, euh, une autre passion à côté du tennis, eh bien, il a pu équilibrer sa vie et du coup, finalement, avoir des moments où il a, vra il a vraiment se détendent. Donc moi ce que j'invite à faire c'est qu'on a plusieurs catégories de vie que ce soit la santé, le sport, le social, la famille, euh, le professionnel on a différentes catégories de vie et c'est important que si on polarise vraiment notre temps, nos pensées, notre énergie notre argent dans une catégorie de vie, bah, ça va être on va euh, laisser de côté les autres catégories de vie. Et si bien qu'on va tellement s'attacher à ça, on va même s'identifier à ce que l'on fait parce que on a peur de, on va devenir même à la fin esclave de notre activité, qu'elle soit sportive ou entrepreneuriale. Alors que lorsque l'on polarise dessus et on met de l'énergie pour être vraiment bon dans cette catégorie de vie, mais il y a aussi une deuxième catégorie de vie qui nous inspire et on met de l'énergie dedans. Ce qui se passe, c'est un peu magique, c'est qu'en ayant un peu moins de temps à penser dans une activité et un peu plus dans une autre, et eh ben ça permet vraiment de souffler. Un autre, un autre sportif que j'avais accompagné aussi à haut niveau. Pareil, on voit son agenda, il n'avait quasiment pas de repos, alors que là, il n'y avait pas de compétition. Et du coup, euh, je lui dis « Ok, t'aimes faire quoi ?» Il fait « Ah, j'adore faire du vélo, mais ça n'a rien à voir avec ma pratique. Ma pratique, c'est le tir. » Et du coup, euh, « Ok, quand tu fais du vélo, il te fait quoi ?»« Ah bah, franchement, je me repose, je suis bien, je pense à autre chose. » Et derrière, en fait, on avait vu qu'il y a eu certaines périodes dans sa vie où il avait eu des mois sans entraînement. Et lorsqu'il reprenait, eh bien, il n'avait pas perdu son niveau. Et donc, juste en voyant ça, il a vu qu'il avait le droit de s'autoriser à se ressourcer aussi dans une autre catégorie qui était quand même liée au sport mais qui était un autre sport ce qui est bien que là il s'est il s'est relâché il faisait pas que ça et du coup il avait vraiment l'inspiration dans son sport où il mettait l'action et un autre sport qui faisait juste par par jeu et pour amusement et c'est là où, où ça devient magique on a encore euh, j'ai encore l'exemple qui me vient comme ça en rugby pareil une fille pendant le covid qui continue à faire les exercices euh, footing et tout comme s'il y avait encore des compétitions et finalement, lorsqu'on parle, elle dit, bah, moi j'adore le crossfit, ok, bah vas-y, alors fais du crossfit, est-ce que le crossfit est aussi efficace que des footing Bah oui, c'est juste euh, qu'on m'a dit qu'il fallait courir, ok, mais si tu dis que le crossfit c'est aussi efficace et que ça t'inspire, bah fais-le. Et du coup, bah, elle l'a fait, et derrière, boum, ça repère naturellement dans le sport. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment important de comprendre que ton degré de performance extérieure va être aussi souvent égal au degré de performance intérieure, à ton épanouissement. Alors on peut voir de grosses réussites sportives, de grosses réussites entrepreneuriales, mais finalement quand on regarde la vie dans la globalité, c'est quelques exceptions et ils sont tellement malheureux que je ne pense pas que tu aies envie d'arriver à ça. Il y a un prix à payer et aujourd'hui je suis persuadé avec les sportifs que j'accompagne qui perdent certains à haut niveau, qu'en euh, en en ayant une préparation intelligente, en ayant des phases actives et des phases qui sont plus passives, eh bien, tu es vraiment sur un rythme naturel qui est de, euh, de montée-descente et qui fait que tu peux vraiment jouer avec tes rythmes biologiques d'accélération et de frein et de pouvoir du coup, accélérer lorsque c'est vraiment nécessaire pour les grosses compétitions parce que tu as eu le temps avant de te reposer et donc tu n'as pas utilisé... Le sablier de la volonté. Donc, mets-moi en commentaire là, ce que tu penses. Je suis curieux de voir ce que tu penses de cette vidéo. Et euh, si tu as aimé, bah, pense à partager autour de toi pour aider d'autres performeurs. Et enfin, si tu as envie, bah, prends rendez-vous. Si tu en ressens besoin, prends rendez-vous. Il y a un rendez-vous de 45 minutes qui est offert avec un coach de mon équipe ou moi-même où là, on va voir un diagnostic entre le point à où tu en es, où tu as envie d'aller et euh, bah, ce que tu dois faire pour passer du point A au point B. Et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao